Le fauteuil roulant électrique Invecker Esprit Action 4NG est un fauteuil roulant manuel configurable équipé de petits trous arrière motorisés dirigés par un manipulateur. Très maniable en intérieur grâce à sa compacité, il est également facilement démontable pour être transporté dans le coffre d'une voiture. La partie la plus lourde ne pèse que 15 kg. Pour démonter l'Esprit Action 4NG, il vous suffit de tirer sur l'interface d'alimentation de la batterie, puis de retirer la batterie de son sac. Ensuite, retirez les repose-pieds et relevez les palettes. Puis, retirez le coussin d'assise si présent. D'enclencher les roulettes anti-bascule afin de surélever le fauteuil. Tournez le disque de débrayage des roues jusqu'à la position X, puis retirez-les. Repliez le fauteuil en soulevant l'avant et l'arrière de la toile d'assise. Voilà, votre fauteuil Invec Préaction 4NG est prêt à être transporté. Si vous disposez du dossier rabattable, il vous suffit de lever la cordelette qui est à l'arrière du dossier. Vous gagnerez en compacité. Personnalisable, il s'adaptera à vos besoins et vos envies.